Jésus. Oh, sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bienfaits des manuels, Toi de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la grâce infinie de Jésus briller sur le toit de ma maison. Mon âme, bénis le Seigneur. Quand je vois la grandeur d'Emmanuel, briller sur le toit de ma maison. Mon âme, bénis le Seigneur. Seigneur, mon âme, mon âme, exalte le Seigneur. Oui, mon âme, bénis le Seigneur. Jésus, mon âme, bénis le Seigneur. Oui mon âme, mon âme, exalte le, oh, le Seigneur. Mon âme bénit moi, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Seigneur, oh, oh, quand je vois les bienfaits de briller sur le toit de ma maison, oui, mon âme bénit le Seigneur, oh. oh. Quand je vois le saut de vie qu'il m'accorde chaque jour et Briller sur le toit de ma maison Mon âme ne peut que bénir le Seigneur Mon âme bénit le Seigneur en ce soir mon âme veut exalter le Seigneur en ce soir. Mon âme veut magnifier le Tout-Puissant. Mon âme veut exalter l'agneau de Dieu. Mon âme veut lui rendre toute la gloire. Mon âme se réjouit en la présence du Père. Mon âme bénit le Seigneur. Oh! oh. Quand je vois la splendeur de Jésus oh, briller oh, oh, sur le toit de ma maison. Oh, oh, oh, oui, mon âme bénis le Seigneur. Oh, oh mon âme. Seigneur, mon âme ne cessera jamais de bénir l'Éternel, mon âme, bénis le Seigneur, oh, mon âme, oui, bénit le Seigneur Jésus, mon âme, bénis le Seigneur, oh, oh, oh, mon Bénis le Seigneur, mon âme béni, mon âme béni le Seigneur. Oh, mon âme béni le Seigneur. Mon âme béni le Seigneur. Éternel, quel que soit ce que je vois, mon âme te bénisse ce soir, quel que soit ce que je ressens, mon âme te bénisse ce soir, quelle que soit la situation que je traverse, mon âme te bénisse ce soir. Rien ne pourra m'empêcher de te bénir, mon âme bénit. Éternel. Moi je bénirai Jérôme aux et Moi je bénirai son saint nom oh, aux oh, oh. Moi je célébrerai le roi des rois oh, aux et yeah. Moi je publierai ses louanges. Hosanna, oh, oh, moi je lèverai Jéhovah, Hosanna, yeah. moi je proclamerai son saint nom, Hosanna, yeah. moi j'acclamerai Jéhovah, Hosanna, oh, oh, yeah. Moi, j'exalterai Jéhovah, Hosanna Et moi, je bénirai Jéhovah, le matin, à midi, même le soir, la nuit. Moi, je bénirai Jéhovah, Hosanna Dans les bons moments comme dans les mauvais. Oui, je bénirai El Shada, Hosanna Moi, je lèverai son saint nom. Hosanna Moi je proclamerai son nom le matin à midi, le soir, la nuit Hosanna oh, Moi je bénirai eh, oh Hosanna Hosanna oh, oh, Hosanna moi, je bénirai Jéhovah, Hosanna Oui, moi, je célébrerai sans ces Hosanna Dieu, il ne change pas. Je bénirai son saint nom. Moi, je lèverai Jéhovah. Moi, je proclamerai Jéhovah. Moi, je célébrerai Jésus Christ. Moi, je bénirai l'Éternel. Moi, je proclamerai son nom. Moi, je lèverai l'agneau de Dieu. Moi, je bénirai Jéhovah. Oh, Zan, je publierai sa loin tôt le matin à midi le soir la nuit moi je bénirai Jéhovah Osana. Moi je lèverai Jéhovah je lèverai Sa Majesté Je lèverai son Saint Nom Je proclamerai Sa Majesté Moi je bénirai Jé Oh, sana, adorateur, adoratrice, est-ce que quelqu'un peut élever la voix en ce soir pour s'abandonner entre les mains de l'éternel. Bénissons le nom de l'éternel. Bénissons l'éternel. Mon âme bénit l'éternel ce soir. Que ton âme bénit le nom de l'éternel ce soir. Élevons la voix. Bénissons l'éternel partout dans nos maisons. Bénissons l'éternel. Bénissons l'éternel. Bénissons son saint nom. Bénissons l'éternel. Bénissons l'éternel. Il est grand. Il est bon. Il n'y a personne comme lui. Bénissons l'éternel. Il est Dieu d'éternité en éternité. Moi, je lèverai Jéhovah, Hosanna, oh, moi je bénirai Jéhovah, Hosanna, oh, et Dieu du ciel et de la terre, Jésus, tu es le Dieu du ciel et de la terre, et tu es le Dieu du ciel et de la terre. Je t'appelle Kabiyosi, aussi. Kabi aussi Tu es le Dieu du ciel et de la terre. Hey. Tu es le propriétaire de tout l'univers. Seigneur, laisse-nous t'adorer ce soir. Tu es le propriétaire de tout l'univers. Seigneur, laisse-nous t'exalter ce soir. Tu es la chic de tout l'univers. Oh, tu es la du ciel et de la terre. Prosterner, nous t'adorons Prosterner devant ta femme Jésus Prosterner, nous t'adorons Prosténé devant toi, oui, prosténé, nous t'adorons, prosténé devant toi, oui, prosténé, nous t'adorons, prosténé devant toi, prosténé, prosténé, nous t'adorons, car aussi, tu es le maître. No. <laughs> De tout l'univers, oh, tu es le créateur de toutes choses. Tu es celui qui marche avec nous lorsque nous traversons des moments difficiles. Tu es le Dieu qui demeure fidèle à sa parole. Oui, pour nous t'adorons. Prostenez devant toi et prostenez, nous t'adorons. Nous sommes prosternés devant toi, Jésus, prostenez, nous t'adorons. Pour devant toi Tu es le Dieu fort et puissant yeah. Tu es le Dieu qui a le remède à la tristesse Saint-Esprit, nous t'accueillons Saint-Esprit nous t'accueillons, Saint-Esprit consolateur, Saint esprit nous t'accueillon, cabio, oh si yo cabio, oh si yo. Cabio, cabio, siu, cabio, siu, notre roi soit glorifié. Hosanna, ah. oh. ah. chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh. au ah. oh. plus haut, au oh. plus haut des cieux, des notre roi soit glorifié en toutes ses constances oh, oh, aux âmes ah, chantons rosanna rosanna rosanna oh, oh, au plus au plus des cieux, des cieux, que notre roi soit couronné de toutes nos louanges. Hosanna, oh, Jésus, nous t'élèvons, plus au-dessus de toute situation, plus haut nous t'élèvons. Plus haut, Jésus, Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut, Jésus, Jésus, nous t'élèvons plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous te Jésus, nous te plus haut Nous te ce soir Nous te plus haut Nous te au-dessus des difficultés Nous te au-dessus des problèmes Nous te plus haut Nous bénissons ton nom très haut Nous te au-dessus de la tristesse Nous te au-dessus de la douleur Toi qui remplis nos cas de joie lorsqu'on rentre en ta présence nous t'élèvons plus haut nous t'élèvons plus haut nous t'élèvons plus haut dans nos différentes familles nous t'élévons plus haut plus haut plus haut sois élevé plus haut sois élevé plus haut plus haut plus haut plus haut plus haut nous t'élèvons nous t'élévons plus haut nous bénissons ton nom plus nous te plus haut. Anna, Jésus, Jésus, Jésus, tu as levé au dessus de tout. Jésus Jésus Jésus, yeah. de ton... Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, tu as levé au-dessus de ton, Jésus, Jésus, Jésus, tu as levé au-dessus de ton Jésus, tu as levé Jésus, Jésus, Jésus Tu as levé Au-dessus de tout Jésus, Jésus, Jésus Jésus, oh, tu as levé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 Au-dessus de tout, papa, tu as élevé, tu as élevé. Au-dessus de tout, tu as acclamé, tu as acclamé. Au-dessus de tout bruit, au-dessus de tout, tu as acclamé, tu as acclamé. Au-dessus de tout bruit, au-dessus de tout, tu as célébré, tu as célébré. Ce soir au-dessus de toute célébration, nous célébrons ton nom, Jésus. Nous sommes là pour t'adorer, Jésus. Nous te mettons à ta place, Jésus. Prends la place qui te revient. Assieds-toi sur assieds ton trône de gloire. Accepte nos louanges ce soir. Accepte notre adoration ce soir. Tu as élevé. Tu as élevé. Tu as élevé. Les bassaïennés. Tu as élevé. Tu as élevé. Tu as élevé. Tu as élevé. Dessus de tout, tu as élevé, au-dessus de tout, tu as célébré, au-dessus de tout, au-dessus de tout, nous te plaçons au-dessus de tout, toi qui as reçu le nom, au-dessus de tout nom, ta place est au-dessus de tout. Ta place est la hauteur, ta place est la profondeur, nous t'élévons au-dessus de tout. Tu n'as pas d'égal, aucune situation ne peut t'égaler. Aucune situation ne peut se comparer à toi Aucune situation ne peut t'égaler Aucune situation ne peut rivaliser avec toi Rien ne peut, rien ne peut Tu es élevé au-dessus des douleurs Tu es élevé au-dessus de la souffrance Jésus, oh Jésus tu as levé au-dessus de tout Tu as levé papa au-dessus de tout Au-dessus des royaumes et des peaux au-dessus de la nature et de la création. Jésus, au-dessus de tout, les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Au-dessus des royaumes, et des trônes au-dessus des merveilles que ce monde a connu, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Rien ne peut mesurer ta grandeur. Oh, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé et rejeté, comme une rose que l'on foulot. Tu m'as sauvé papa, tu m'as aimé Pas de tout, crucifié, crucifié Seul abandonné, tu as souffert Mépris et rejeté comme une rose que l'on foule aux pied. Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Par-dessus tout, tu as été crucifié. Oh, crucifié. Seul abandonné, tu as. heureux, j'étais une rose que l'on fout Jésus tu m'as sauvé tu m'as aimé par dessus tout tu m'as sauvé tu m'as aimé tu m'as aimé pas dessus tout Tu m'as sauvé Tu m'as sauvé Tu m'as aimé Pas dessus tout Tu as été crucifié Pour moi Crucifié Seul abandonné Tu m'as Sauvé Mépris et rejeté, telle une rose que l'on foule aux pieds. Tu m'as sauvé, papa. Tu m'as aimé par-dessus tout. Laisse-moi te célébrer en ce soir. Laisse-moi t'exprimer ma reconnaissance. Tu es allé jusqu'à la croix pour moi. Quel amour infini, yeah, yeah, oh, oh. Quel Dieu merveilleux tu es. Quel Dieu extraordinaire tu es, quel immense amour, tu as laissé ton trône de gloire pour moi Jésus. Laisse-moi te célébrer, laisse-moi faire tes éloges. En ce soir, c'est toi qui es la star, en ce soir, c'est toi qui dirige, en ce soir, c'est toi qui es honoré, en ce soir, c'est toi qui es célébré, en ce soir, c'est toi qui es proclamé. En ce soir, c'est toi qui es glorifié En ce soir, mouve-toi comme tu veux Agis comme tu veux, fais comme bon te semble En ce soir, c'est toi qui es l'honneur. Ce jour t'appartient, t'appartient. Mouve-toi, agis comme tu veux Fais ce que tu veux, Éternel Dieu Personne n'est comme toi On ce soir, c'est toi qui agis en ce soir, nous voulons tous t'élever au-dessus de douleur, au-dessus de la tristesse. Nous disons le diable est un menteur, rien ne pourra nous empêcher de te célébrer. Jésus, à la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand, oh Jésus, tu as gagné sur la croix, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer, yeah. Seigneur, tu sais que je t'aime, et moi aussi tu sais que je t'aime Si tout s'effondrait devant mes yeux Et tu te tiens devant moi Jésus Je sais que tu m'aimes me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Jésus, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer, ce n'est ni la douleur qui pourra nous séparer, non, non, non, non. Ni la tristesse ne pourra nous séparer yeah. Ni les difficultés ne pourront nous séparer. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Mes humains ne pourront pas nous séparer. Non, non, non, non. Les difficultés ne pourront pas me séparer de toi. Je sais tout ce que tu as fait. Je sais tout ce que tu es capable de faire. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. This my soul. My soul, we joy and praise the Lord. We yeah. joy and praise the Lord oh my soul rejoice and praise the lord jesus jesus i praise thy name my soul rejoice and praise the lord oh we joy and praise soul we rejoice and praise the Lord we rejoice and praise the Lord we rejoice and praise Soul, my soul rejoice and praise the Lord. We join and praise the Lord. name son amour guérit ma douleur. Ta main est toute. Mais l'âme, tu es le seul sauveur. Tu es le seul sur qui je compte. Toi, mon ami, tu connais mes âmes. Ton amour, ta paix, ta joie, guérit ma douleur Ta sur toutes mes lames, douce au vin, doux Douce au j'affirme que dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer Si la paix met des doutes sur ma route Moi, sur ma route, je chanterai « Papa, tu es fidèle ah. » Les blessailles. Si la tristesse vient sur ma route, Et malgré la tristesse, je chanterai à. Tu es fidèle, oh. Si la difficulté arrive sur ma route, ah. malgré la difficulté, je chanterai. Tu es fidèle, oh. Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, je chanterai ta fille Emmanuel. Je chanterai ta fille délité, Emmanuel. Oh, je chanterai ta fidélité, le matin, à midi, le soir, la nuit. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Oh, dans la fournaise, Adam, tu étais avec Daniel Chadra Cabernet. même dans le feu, tu demeures fidèle. Même dans la douleur, tu demeures fidèle. Même dans la joie, tu demeures fidèle. Même lorsqu'on trébuche, toi, tu demeures fidèle. Quel meilleur ami tu es, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, ma louange ne cessera pas de monter à toi, Jésus. Je sais que tu es fidèle, même si la tristesse vient au-devant de moi. Je sais que tu es fidèle, même si les hommes parlent mal de moi, Jésus. Je sais que tu es fidèle Même si je n'arrive pas à comprendre ce que tu fais Moi je sais, je sais que tu es fidèle Même si je n'arrive pas à comprendre ta volonté Moi je sais que tu es fidèle Tu ne veux que mon bien Je sais que tu es fidèle Raison pour laquelle dans ces là tu es avec moi moi, dans cette douleur, tu es avec nous. Nous savons que tu es fidèle. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel. Laisse-moi te dire, Jésus. Que je t'aime Laisse-moi te dire Que je t'aime Laisse-moi admirer Ton beau visage Laisse-moi contempler Tes merveilles Laisse-moi admirer Ta force ce suprême Laisse-moi contempler cette gloire qui t'entoure, Jésus Laisse-moi au pied de la croix pour contempler ta gloire, Jésus Laisse-moi regarder ce beau visage Tellement tu es, beau, tu es beau, que tu es beau, que tu es beau, que tu es beau, que tu es beau, tu es beau. Il n'y a personne comme toi, laisse-moi admirer ton beau sourire. Emmanuel, Emmanuel.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 ta sainteté comble mon cœur De la joie du ressuscité Seigneur, je te dis merci Et là dans ta présence En ce soir, j'exalte ta puissance Ta gloire est mon partage Toi le rocher des âges Ah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 que mon cœur contient pour toujours et partout, Seigneur, je te dis merci et là dans ta présence, j'exalte ta puissance, Jésus, ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âges, mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie, Seigneur je te dis merci.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 Jésus, je te dis merci en toutes circonstances. Seigneur, je te dis merci. Je le redirai. Seigneur, je te dis merci. Encore et encore, Seigneur, je te dis merci. Le matin, je te dirai merci. À midi, je dirai encore merci. Le soir, je dirai merci. La nuit, avant de me coucher, je dirai merci. Merci, oh, oh, oh, merci, oh, oh. oh. Merci, oh, oh, oh, Merci oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Merci oh, oh, oh, Merci oh, oh, Jésus. Merci, oh, oh, oh, merci Pour oh, oh, oh, oh, merci, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Merci Seigneur je te dis merci Est-ce qu'un adorateur peut élever la voix et dire merci à l'éternel Est-ce qu'un adorateur peut Face à la situation, face à la douleur Peut élever la voix pour dire Seigneur je te dis merci Seigneur je te dis merci Aucune situation ne va m'empêcher de te dire merci Ce soir je te dis merci pour la vie de notre maman Zamblé, nous te disons merci. Pour la vie de ses enfants, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te, dirons, nous te disons merci. Que pouvions-nous te donner à part le mot merci Ce que tu as fait pour nous est tellement grand. Ce que tu as fait pour nous est tellement énorme. Ce soir, nous te disons merci. Ce soir, nous te disons merci. Pour cette plateforme, nous te disons merci. Pour la vie de chaque adorateur, nous te disons merci. Pour la vie de tous ceux qui vont nous prendre après, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Sagesse oui Dieu est un Dieu puissant Car Dieu est un Dieu puissant Il règne de son Saint-Trône avec Sagesse oui Dieu est un Dieu puissant Il règne, il règne il règne, oui Dieu est un Dieu puissant, oui Dieu est un Dieu qui console, oui Dieu est le Dieu puissant, et oui Dieu est le Dieu admirable, Jésus est le Dieu qui console. Jésus est le Dieu fidèle, Jésus est le Dieu compatissant, Jésus est le Dieu fidèle, Le Saint-Esprit est le Dieu qui console, Le Saint-Esprit est le bon consolateur, Oui Dieu est un Dieu fidèle, Jésus est le Dieu fidèle, le roi des rois est le Dieu fidèle Le Tout-Puissant est le Dieu fidèle Jésus Jésus Nous te recommandons la vie De ta servante en ce soir Tu es le Dieu de miracles et nous venons à toi ton amour ta puissance ta présence dans sa vie nous voulons te louer de tous nos cœurs, nous voulons t'exalter de toute notre force, nous voulons te célébrer De toute notre âme, car tu es notre Dieu Oh Jésus, tu es notre Dieu Tu es notre merveille. tu es notre appui tu es sa consolation Tu es son réconfort Tu es sa puissance Elle s'appuie sur toi en ce soir Et car tu es notre Dieu Jésus Tu es son Dieu Conçue si des mots ta masse, ta masse, elle ne peut plus avancer. Fais appelle à tes dernières forces, comme le vaillant loup de mai. Et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port,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 Et quand il n'y a plus d'espoir D'arriver à bon port, Permets que Jésus-Christ Soit ton grand capitaine Il n'a pas dit Que tu coulerais Il n'a pas dit Que tu somberais Maman Georgette il a dit yeah, Allons de l'autre bord elle le regard fixé, c'est lui de l'autre banc Et si la mer se déchaîne Si le vent souffle fort Si ta que ton cœur N'est pas peur de l'amour Si ta que ton crème N'est pas peur de de la mort. Il n'a pas dit, non, non, que tu coulerais, il n'a pas dit, que tu semblerais, il a dit, allons de l'autre bord, il a dit, appuie-toi sur moi, il a dit, elle a regard fixé sur moi, il a dit, ne prône même pas des regards inquiets. Il a dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que je sois élevé. Il a dit, elle hey, les regard fixé sur moi. Afin que tu sois sauvé. Afin que tu aies la force. Il a dit, allons de l'eau. Très beau. Allons de l'eau. Bon. Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, à l'eau de l'autre bord, à de l'autre bord, il est la force, il est la paix, il est la joie, il est ton appui, il est ton réconfort. Allons de l'autre bord Adorateur, adoratrice Shalom, shalom Et que le Seigneur bénisse la vie de tout un chacun ce soir Ce qui fait la particularité de notre Dieu C'est que c'est un Dieu formidable Et même lorsque nous sommes dans les douleurs Ce Dieu-là, il ne fuit pas Il ne nous lâche, il ne nous lâche pas dans, pendant les situations difficiles il demeure avec nous. Lorsque Daniel et ses, ses frères étaient dans la fournaise, ce Dieu les descendit dans le feu. Et lorsqu'il y a les difficultés, ce Dieu la demeure avec nous. Il ne nous abandonne pas comme les faux dieux sur cette terre, mais ce Dieu la demeure fidèle. Ce Dieu qui a dit « Crions l'homme à notre image ». Ce Dieu là nous a tellement aimés jusqu'à donner son fils unique Jésus. Et c'est ce Dieu-là que nous sommes en train de célébrer en ce soir Il n'est pas loin de nous lorsque nous sommes dans les épreuves Il n'est pas lo loin de nous lorsque notre cœur est attristé Ce Dieu-là est tout près. Et ce soir, ce Dieu-là apaise un cœur Et ce soir, je voudrais qu'on élève la voix Pour bénir le nom du Seigneur encore Et pour recommander la vie de notre maman, l'adoratrice Georgette Zamblé. Notre Dieu est le Dieu qui console Le Saint-Esprit est le meilleur consolateur Seul le Saint-Esprit pourra Consoler notre, notre, notre seule Adoratrice maman Georgette Seul l'éternel, seul le Saint-Esprit Parce que lorsqu'elle sera en train de dormir C'est le Saint-Esprit Qui va lui dire ce qu'elle doit faire Et nous allons prier pour elle Nous allons prier pour elle Et nous allons aussi élever la voix Pour les familles Nous allons confier tout entre les mains du Seigneur que le Saint-Esprit même dirige tout et que personne ne la fatigue. Au nom de Jésus, élevons la voix de là où tu te tours. Commence à élever la voix et commence à recommander la vie de la servante de l'éternel entre les mains du Seigneur. Ô oh Père, nous te confions ta servante. Nous sommes contents ce soir. Nous t'avons apporté nos sacrifices de louange et nous savons que tu l'as agréé. Seigneur Père. Nous n'allons pas permettre aux difficultés, aux situations, aux épreuves de nous empêcher de t'adorer. Non, tu es au-dessus de ça. Seigneur Père éternel, mon Dieu, tu ne te mets pas au niveau des enfants. Seigneur Père éternel, mon Dieu, toi tu ne descends pas dans la boue. Éternel, mon Dieu, c'est pourquoi, étant donné que nous sommes tes enfants, nous aussi nous ne voulons pas descendre dans la boue. Nous aussi nous ne voulons pas descendre dans les pleurs. Nous ne voulons pas descendre dans les murmures. Ce soir, nous te faisons confiance. Et nous voulons te recommander la vie de ta servante, Seigneur Père. Toi qui es le consolateur par excellence Saint-Esprit, console ta servante Saint-Esprit. Et donne-lui les idées, qu'est-ce qu'elle doit faire. Donne-lui, Seigneur Père éternel, mon Dieu, les prières qu'il faut t'adresser en ce soir. Saint-Esprit, conçu toi Nous voulons aussi te confier les deux familles, les différentes familles. Saint-Esprit prend le contrôle. Là où le diable va vouloir emmener le désordre, Saint-Esprit, que toi-même tu gères la situation. Nous te confions tout au nom de Jésus. Nous te confions tout, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Toi qui es l'ami fidèle, nous bénissons ton saint nom Merci Éternel Dieu des amis. Que toute la gloire te soit rendue. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Père Éternel. Adorateur, adoratrices, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur Il nous reste quatre minutes, est-ce qu'on peut élever la voix Le Seigneur nous a entendus en ce soir et le Seigneur est content de nous parce que nous avons apporté notre soutien à notre sœur et le Seigneur est d'accord. Le Saint-Esprit console tout un chacun, le Saint-Esprit console un adorateur, le Saint-Esprit console une adoratrice parce que nous tous, oui, nous, sommes en, nous, nous avons une douleur profonde Mais le Saint-Esprit nous aide Raison pour laquelle il nous a mis à cœur D'élever son sein. nom Tout au long de cette semaine Nous n'allons pas permettre à la tristesse de nous engloutir Nous sommes plus que vainqueurs Au nom de Jésus Éternel, merci, merci pour ta bonté Nous voulons te confier Et Saint-Esprit de Dieu, tous ceux qui sont En classe des amens, tous ceux qui passent le bac Seigneur, Père, Éternel, mon Dieu Éternel, nous voulons encore te confier Ceux qui partiront encore demain Seigneur, aide-les, nous voulons te prier Pour la vie d'une sœur Éternel, mon Dieu Pour la vie, Éternel, mon Dieu, d'un frère Seigneur, Père, utilise tout un chacun Au nom de Jésus, Saint-Esprit Rappelle à tes enfants, Éternel, mon Dieu Ce qu'ils même, ils ont oublié Éternel, mon Dieu, tes enfants, d'autres ont bossé, bossé bosser, bosser, à force de tellement bosser, et il y a des choses qu'on oublie Même la, Jésus dit que tu viendras nous rappeler c'est toi qui viens pour rappeler, Saint-Esprit rappelle à tes enfants ce qu'ils ont bossé et qu'ils ont oublié et qu'ils puissent répondre aux, aux questions au nom de Jésus que l'éternel vous bénisse adorateur, adoratrice, nous voulons chanter un chant ce dernier chant pour rendre toute la gloire encore à l'éternel en tout temps en toutes circonstances, nous devons dire merci à l'éternel. Merci Père éternel. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci, merci, merci. Quand je pense à tout ce que tu as fait pour moi Et quand je me souviens de là où tu m'as enlevé Je ne peux pas me mettre à pleurer oh. Je ne peux pas passer mon temps à murmurer. Non, non, non, non, non, non, non. Quand je pense à tout ce que tu as fait pour nous et quand je me souviens de là où tu nous as enlevés, nous ne pouvons pas penser notre temps à pleurer. Oh, non, non, non, non, non, non, non. Grâce à toi, et ma vie a changé, grâce à toi, Jésus, oh, ma vie a changé. Le péché que moi j'étais, tu as changé ma vie.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 il t'a plu de me justifier. Oh, oh, oh, oh, grâce à toi, Jésus, oh, ma vie a changé. Eh, eh, eh. Grâce à toi, Emmanuel, ma vie a changé. Grâce à toi, Jésus, oh, ma vie a changé. Grâce à toi, El Shaddai. Ma vie a changé. Oh. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Vie a changé. Vie a changé. Je parlerai de ta bonté. Oui, ta fidélité, je dirai tout haut, oh, tout haut, oh, tout haut, oh, oh, ce que tu as fait pour moi, oui. Je proclamerai la gloire de ton nom, à la place des mumu, je parlerai de ta bonté, oui.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 À la place de la tristesse, oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, oh, tout haut, oh, tout haut, oh, tout haut, oh, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'as dit de compter sur tes promesses, Jésus. Je n'ai pas hésité, toi tu m'as montré ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné, combien tes œufs sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes oeufs sont grandes dans nos vies. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Tu ne mens jamais. Eh, c'est quelle situation que tu ne peux pas gérer? Eh, eh, eh, tu n'échoues jamais. Eh, c'est quelle tristesse que tu ne peux pas gérer? Eh, oh, ta mère, nous, nous, nous. Nous savons que tu es là, tu peux tout gérer. Hey, hey, hey. Oh, ton esprit est sur nous, sur nous, sur nous. Papa, tu es là, nous ne pouvons pas être tristes. Hey, hey, hey. C'est quelle montagne que tu ne peux pas ôter. Oh, oh, oh. C'est quelle tristesse que tu ne peux pas changer en joie. C'est quelle difficulté que tu ne peux pas ôter. C'est quel problème que tu ne peux pas gérer. C'est quelle souffrance que tu ne peux pas changer. C'est quel souris que tu ne peux pas nous donner C'est quel diplôme que tu ne peux pas donner à tes enfants C'est quel problème que tu ne peux pas gérer C'est quelle tristesse que tu ne peux pas ôter Du cœur de ta servante C'est quelle situation que tu ne peux pas gérer Hey, hey, hey. Ta mère, si elle, oh, si elle, si elle Papa, tu es là, tu ne peux pas l'abandonner hey, hey, hey. Papa, tu es là, ta servante ne manquera de rien hey, hey, hey. Papa, tu la gères ce soir Papa, tu dors avec elle Papa, tu permets qu'elle puisse faire de beaux rêves ce soir hey, hey, hey. C'est qu'un problème que tu ne peux pas gérer tu peux tout gérer. Adorateur, adoratrice, j'ai été vraiment content de, de passer ce moment d'adoration avec vous. Nous rendons toute la gloire à l'éternel. Nous disons merci au Saint-Esprit parce qu'il a pris le contrôle. Il a dirigé toutes choses. Que toute la gloire soit rendue à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Merci Seigneur Père pour la vie de ta servante, Maman Georgette. Nous te la confions. Nous partons éternel mon Dieu. Nous allons nous coucher dans nos différentes maisons. Mais c'est toi qui seras avec elle, Saint-Esprit. Merci de gérer le reste. Merci, Saint-Esprit. Que toute la gloire te soit rendue. Shalom, shalom, adorateur du Dieu vivant. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu que qu'on élève la voix pour lui dire merci. Pour, pour, pour, pour, pour lui donner la place qu'il mérite. Et c'est ce que nous avons fait en ce soir. Que toute la gloire lui soit rendue. Et que l'honneur et la louange lui reviennent à lui et à lui seul. Bonne nuit à vous, adorateurs adoratrices. Que Dieu vous bénisse. Shalom.